Impliqués, pardon. Donc, euh, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour, chers vierges, voici vos prévisions pour le mois de février 2020. Au début du mois de février, le soleil sera toujours dans votre sixième maison et le soleil étant le gouverneur de votre douzième maison alors la lumière sera faite sur des tâches et des travaux qui doivent être terminés ou être exécutés discrètement ou dans les coulisses, et ce qui va être renforcé aussi davantage avec la production de la nouvelle lune dans votre douzième maison, dans le Lyon, qui va avoir lieu le 9 février. Mais aussi, la lumière sera faite sur votre santé et votre bien-être, surtout que votre gouverneur Mercure est maintenant dans son exil. Alors, vous serez invité ou incité à réévaluer les circonstances qui vous entourent et qui auraient un effet sur votre santé et votre bien-être. Donc, vous pourriez avoir à rajuster ou modifier ou ajouter quelque chose pour vous rendre plus confortable dans l'exécution de vos tâches quotidiennes, comme des nouveaux outils ou une nouvelle chaise euh, au bureau ou un nouveau clavier, etc. <coughs> Mercure, votre gouverneur, étant entré dans les Poissons, votre septième maison dès le 3 février, va élever vos interactions sociales avec votre entourage avec les membres des femmes de la famille ou bien les collègues ou les partenaires d'affaires et cela va vous aider dans l'atteinte de vos objectifs. Le 19 février, le soleil euh, entrera aussi dans votre septième maison pour joindre Mercure et encore là, vous allez focaliser sur le renforcement de vos relations car il serait Nécessaire encore là pour l'atteinte de vos objectifs. Mais Mercure aura commencé sa rétrogradation à ce moment-là, ce qui va faire certaines vieilles relations ou vieux partenariats refaire surface pour vous à réévaluer et prendre des décisions les concernant. Mais avec la rétrogradation de Mercure, votre gouverneur, il serait fortement recommandé de prendre soin de votre santé et aussi ne pas rentrer dans des aventures financières, surtout quand Mars entrera dans le Capricorne, votre cinquième maison, et il sera en conjonction avec le nœud sud dans cette même maison, dans la cinquième maison. Mars entrera dans votre cinquième maison le 16 février. Le, la cinquième maison est, euh, entre autres, celle qui correspond aux aventures financières comme le lancement des commerces ou de votre propre entreprise. Durant la période de rétrogradation de Mercure, il serait recommandé de ne pas prendre des décisions cruciales ou entrer dedans, dans des engagements, surtout à long terme. Utilisez cette période de rétrogradation pour évaluer, examiner et consulter si nécessaire et ne prenez pas vos décisions qu'après la fin de la rétrogradation. Le 23 février, une nouvelle lune aura lieu dans les Poissons, votre septième maison, et sera conjointe à votre gouverneur Mercure qui sera rétrograde. Une nouvelle lune signifie un nouveau début, et vu qu'elle est dans votre septième maison, donc le nouveau début, début serait d'une relation soit amoureuse ou d'affaires. <coughs> Mais avec votre gouverneur dans son exil et rétrograde, il serait fortement recommandé ne pas prendre des décisions cruciales et à, ou entrer dans des engagements à long terme